La Je t'ai trouvé sur le chemin Tu tenais à la main un bout de mon destin Je l'ai trouvé Je me sens bien quand tu me tiens pour cause de tout ce bien La douceur de ta voix me rassure ta présence m'offre chaque fois un bol d'air pur Je voyage sur les notes des mots que tu suscures Ne rêve que de faire partie de ton futur Mais mon amour, je te rêve, seras-tu un jour En t'attendant, t'écris, et mon malheur du jour Je déplacerai des océans pour te faire la cour J'irai droit vers ton cœur sans flânerie, sans détour Je t'ai trouvé je à la main un bout de mon destin Je l'ai prouvé, je me sens bien Quand tu me tiens pour responsable de tout ce bien De tout ce bien De tout ce bien de tout